Ça va, ça va et toi? Ça va, je suis trop contente. Moi, oh, suis bon, bon, bon, vraiment trop contente. J'ai un peu peur, mais euh... je suis contente. Ah ouais. <rire> ça va bien se passer parce que pour moi, c'est une rostar, en fait. Oh, tu vois, les... Sur les réseaux, c'est quelqu'un. Je vais vous mettre les réseaux là, ces réseaux. Vous allez voir, allez-y <rire> dessus. Déjà, c'est quelqu'un. Tu fais des spots de ouf. D'ailleurs, je crois que t'es avec euh... comment il s'appelle, euh... c'est million euh... quelque chose sur les réseaux. Oui, euh... le ça wow, le Roche, Roche, Richard, Richard, Richard, c'est ça. Ouais. Toi, ah, tu peux le fort. Hein. Ouais. Il, fort, hein. il fait de belles vidéos, il m'avait ouais. filmé, sur euh, la première fois que je l'ai vu, c'était sur un spot euh, pour Footlocker. Ouais Et euh, je fait du bon okay. <rire> Nike Sur quelle marque t'as déjà travaillé aussi Alors du coup là je suis euh, avec Jordan, ouais. Jordan euh, en particulier Et justement là je vais, je vais re-signer avec eux donc je suis contente Ouais, c'est euh, stylé euh, et voilà. ouais, franchement... Là tu signes avec eux, euh, Alors sans rentrer dans les détails et tout, mais en, en, en influenceuse ouais. ou en basketteuse alors, euh, créatrice de contenu. En ouais. fait, ça c'est vraiment mon, mon rôle. Je ne suis pas une basketteuse, je ne suis pas pro ou je mmh. ne sais quoi, je, et ce n'est pas ce que je veux faire. Ouais. Euh, je fais du basket vraiment pour un loisir, c'est ta passion. là voilà, c'est ouais. ma passion. Je joue euh, en National 3 c'est un niveau qui me bien. Ouais. Mais c'est pas ce niveau. Ouais. Voilà. Donc vraiment, moi, je crée du contenu tout autour du basket. J'ai créé un, un média qui s'appelle play ouais. et ouais. Euh, qui met en avant euh, le basketball féminin. Féminin, ok dans sa généralité. Ok, voilà. trop bien. Donc, euh, Laura. Enchantée. <rire> <'est quelqu> <rire> trop bien. Donc là, tu, toi, tu fais du basket, tu t'entraînes régulièrement, on est d'accord Oui, oui. Et sur tes réseaux, on peut voir que tu t'entraînes un peu à la salle. Oui. Tu t'entraînes dans quel but Alors, là, euh, justement, j'aimerais bien passer un, une formation. Ça s'appelle le VPGS AF. Mmh. Et option euh, pour euh, options, cours collectif ouais. et musculation. C'est vraiment les deux, les deux cas. Et du coup il y a déjà les tests d'entrée, donc ce qui s'appelle les TEP il ouais. me Donc on a de la VEMA, euh, le, le test du VG, voilà, co-collectif, étirement, euh, step, ouais. euh, etc. Renforcement. Et après on a euh, squat, développé, couché et la fameuse traction. Ah, <rire> la fameuse traction Voilà donc Et je... oui ouais. faut pas l'oublier ça là ah, oui. Combien tu dois en passer ça va, en vrai pour les filles c'est entre guillemets facile euh, parce que c'est qu'une seule traction oh Donc c'est vraiment tranquille, tu peux la passer en supination, pronation, ouais. ce que tu veux okay. Mais il faut juste en passer une. sauf que j'ai jamais réussi à soulever mon gros corps euh, euh, Je suis moi, pas... tu vas y arriver Tu sais pourquoi Parce que moi je sais très bien de quoi tu parles parce ouais. que j'ai passé ça Mais moi je l'ai passé en 2013 donc c'était il y a longtemps, c'était mmh. pas exactement la même, mmh. la même chose Et il y avait plusieurs tractions à faire Ah ouais ouais en fait ils l'ont allégé de ouf, ils ont tout changé, ils l'ont allégé ouais, ah, il y avait de contraction <rire> Et je me rappelle à l'époque je crois que j'en je avais fait 10, donc c'était déjà pas mais mal Ouais. Ah le truc j'ai. Non franchement <rire> j'ai vu Mais <rire> ouais, ouais, ouais vrai vrai. des gros biscottes après ouais. des jeux de base, tu vois, mais euh, moi j'étais coureuse. Donc, okay. autant te dire que bon, c'est des tractions, mais c'était vite fait. Ouais. Et fa en fait, fallait, fallait pas en faire 10, j'en avais fait 10. Fallait en mmh. faire au maximum, en gros. D'accord okay. C'était pas juste en faire une et tout. Voilà. Et avec l'adrénaline, mon corps il a volé, tu vois ce que je veux dire C'est incroyable quand même. Non, mais non, mais je non, non franchement, ça. félicitations, c'est vraiment. Une de même les garçons ils ont du mal à faire, franchement, 10 tractions pour ouais. certains donc c'est non c'est quand, même... quand même ouais et puis hein, franchement sincèrement c'était vraiment l'adrénaline parce que j'étais une petite meuf de la campagne mmh. tu sais, je mmh. connaissais pas je... je connaissais pas la life tu vois mmh. je savais pas qu'il existait des trucs comme ça et mmh. moi je voulais juste être la meilleure et la, mmh. la chose qui me permettait de m'exprimer à l'école mmh. c'était juste de tabasser tout le monde en sport tu vois que <rire> <Tu vois rire> je, je tabassais vraiment... tout le monde ouais, le ouais. prof de sport c'était grave mon pote ouais. et du coup c'est comme ça que j'ai réussi à faire euh, ma, euh, mon petit bout de chemin tu vois mmh. dans la vie et donc moi quand je suis arrivée là bas je voulais juste faire des Okay. J'étais plutôt contente. Mais là dans ton cas, ta traction, tu vas la passer. Ok vrai, je Tu reste là la elle pas passer. En fait, c'est tellement aléatoire. C'est ça. Ouais. Parfois je me dis, oh j'y arrive, mais d'un seul coup j'y arrive plus, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous comprenez pourquoi on est là aujourd'hui <rire> <rire> On va régler ce problème, je ouais. vais te placer sur les tractions. Ouais. Nous, en crossfit ou en préparation physique générale, mm -hmm. on a tendance mm -hmm. à travailler comme ça, d'accord mm -hmm. On ne fait pas de supination, ni de pronation. Okay. On va travailler de cette manière-là pour recruter tes grands dorsaux, qui okay. Okay. Okay. sont dans ton dos, qui occupent une grosse partie de ton dos, mm -hmm. avec trapèze aussi, trapèze aussi qui prend une grosse partie dans ton dos. Mm -hmm. Et donc, on va travailler ton placement, d'abord au sol. On okay. va se mettre en place au sol. sol, parce que la gymnastique, c'est beaucoup euh, de tension, ok mm -hmm. Il faut maîtriser l'immobilité du mouvement, l'attention, le contact avec la barre okay. et en fait on va mettre tout ça ensemble et tu seras déjà en bonne position pour tirer d'attraction. Okay, ok Ensuite on va travailler le... Euh, euh, comment... Euh, la trajectoire, pardon J'ai perdu mon mot on va Travailler la trajectoire de façon à ce que tu tires bien droit okay Parce que souvent en traction on a tendance à savoir ça, les gens s'éloignent un peu, ils ouais. ils relâchent le dos ouais. Tu ouais. ça fait ça, ok voilà. c'est une traction mais dans la gymnastique ça vaut pas grand chose okay. Et dans la mesure où tu fasses quelque chose de qualité on va travailler tout ça jusqu'à ce que l'attraction soit propre. Ok. Ça wow. marche des Et si tu ton bébé Merci. Dédicace nous Dédicace Gros dédicace <rire> Je vais une <te> dédicace à toi dans un Ok, mais. Gros dédicace, c'est bon. On y va -y, On y va. <rire> Allez, ça va. Je vais faire des trucs avec toi que tu n'as peut-être jamais fait. Ok. D'accord Juste. Laisse-toi l'idée par ma voix et te prends pas l'aide. D'accord. Je voudrais que tu te relâches complètement. Voilà. Ok. okay. Quand tu te relâches, t'as les pieds qui tombent sur le côté, naturellement. Okay. Ça marche. Est Ce que tu vas venir faire, c'est serrer fort tes fesses. Ouais. <rire> et les relâcher. <rire> ok. <rire> ok, alors commence. Serre fort tes Bien, bien fort. Et ouais. relâche-les. Encore une fois. Serre fort. Et relâche. Serre fort. Et relâche. Dernière fois. Serre fort. Ok. T'as des fesses, potentiels. Okay. Ça marche quand t'es en position à la barre de hollow, ouais. t'as déjà peut-être vu des keeping, des muscle-ups en ouais. vidéo Il ouais, Une ouais, ouais. grosse extension de hanche, ton extension de hanche c'est tes fesses qui sont en qui sont charge okay. Donc s'il y a pas de fesses serrées, ça fonctionne, d'accord okay. Okay. Okay, ok Serre fort tes fesses Ok, tends les bras au-dessus des yeux s'il te plaît Et ouais. tu vas venir sans bouger les jambes, lever les épaules vers le haut comme si tu voulais aller attraper ma main, ok, okay. Et maintenant tu me lèves aussi ta tête Voilà, encore un peu plus haut, ok, bouge plus Ok, ici, bienvenue, c'est tes abdos. Ouais. <rire> tu descends ouais, ouais, Ok, relâche les épaules. ok, on va la refaire. D'accord Garde les bras tendus au-dessus des les yeux. Serre fort les fesses. Lève les épaules. Haut, ok Et la tête. Décolle la tête. Décolle, décolle, décolle, décolle. Et concentre-toi sur tes abdos. Respire. 5, 4, 3, 2, relâche. Ça va Ouais, ouais, ouais, ouais c'est calme. Je en mode. C'est normal, c'est normal. Okay. C'est l'aspect guénage qui fait ça. Ok, okay serre fort les fesses. Lève les épaules. Lève la tête. Ok, je vais mettre les doigts un peu plus bas, tu les sens tes abdos, mm -hmm. ok, bouge plus, 5, 4, 3, 2, 1, relax, et on s'en refait une dernière fois, je vais descendre un peu plus bas, je suis toujours au-dessus du nombril, ok, c'est normal, okay. allez, serre fort les fesses, mm -hmm. lève les épaules, lève la tête, là, super, bouge plus, garde les fesses bien serrées, 5, 4, 3, 2, relax, ok, ça va Ok, ouais. Jusqu'ici, c'est cool. Mm -hmm. Donc, tes abdominaux, tu connais un peu l'anatomie des abdos ou pas du tout Oula. Le bah, oh, On fait un coup de tête. Transverse, euh, je sais plus. Non. Alors, le transverse, c'est c'est le muscle te... le plus profond. Ouais. Okay ouais, ouais. Donc, t'as d'abord transverse, ouais. après t'as obliques internes, obliques externes, et au même niveau que les obliques externes, boum, t'as le grand droit. Et le grand droit, c'est celui-là, la la fameuse tablette de chocolat. Okay. Okay. Il y a 8 étapes, enfin 8 huit huit compartiments dans, ta, dans tes abdos 1, 2, 3, 4, 5, 6, au-dessus du nombril ouais. et 7, 8 okay. Okay Mais ceux-là ils sont vraiment longs, tu vois, ils vont jusqu'ici okay. ça, ça, as juste là, là, le, des, des tendons, ouais. ok, et c'est des longs abdos Sinon les autres c'est des petits okay. Ça marche D'accord Il faut idéalement que tu les ressens tous D'accord Ça marche okay. ouais, On ouais, essaye Ouais, ouais Allez. Serpent oh, les fesses Ouais. la même chose. Ouais. Là, et je dois tout ressentir. Essaye, jusqu'à là. Essaye, essaye. Okay. Serpent les fesses. Ouais. Voilà, vas-y, lève, lève, lève la tête. Ok, essaye de tout ressentir. Ah ouais, en gardant le bas de... du dos au sol. Ah ouais. Voilà. Ah, le bas du dos au sol. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait En fait, tu as fait exactement ce que je voulais que tu fasses sans ah. te demander de le faire. Okay. vas-y, tu peux relâcher. Est-ce que tu es capable de me dire ce que tu as fait avec ta hanche euh... enfin, Je sais pas comment expliquer, mais je me suis relevé vraiment pour essayer. De... Ouais, et ta hanche, t'en as fait quoi Elle a fait quoi elle est partie d'ici et elle a fait comme ça vers le haut ah, voilà ah, okay. ça tu sais comment ça s'appelle une rétroversion du bassin, oui. yes, okay. <rire> c'est ça, okay. une rétroversion du bassin okay la rétroversion du bassin elle est lidée par les abdos mmh. et les fesses qui se Ok. Ok. Mmh. donc sur un holo, sur une position de gymnastique on va venir serrer les fesses en premier pour mmh. permettre cette rétroversion du bassin et activer les abdos Okay. Et ça va donner ça. Okay, et c'est ce que tu viens de me faire. Okay. Donc là, on va rajouter tes jambes. Ok, regarde, okay. bouge pas. Tu vas venir serrer par tes fesses. Mm -hmm. Tends les bras, vas-y. Mm -hmm. Lève les épaules, décolle la tête du sol. Oublie pas tous tes abdos, d'accord Colle tes jambes entre elles, bien fort. Tu les colles bien fort. Voilà, tu vas m'empêcher de les ouvrir, ok Et tu les décolles légèrement du sol, sans relâcher les fesses. Voilà. <rire> colle tes jambes, colle tes jambes, colle tes jambes. Encore, encore, encore, encore. Bouge pas et okay. relâche. Okay. Ça, c'est une position de holo Okay okay, okay. ok. ok. Ça te parle ou pas Euh. Tu jamais entendu ce terme-là au C'est pas grave. Tu en entendras parler certainement. Ok. serre prend les fesses. Uh -huh. Lève les épaules. Décolle la tête. Là, là. Tu me mets beaucoup, beaucoup. Voilà. Allez. Pointe de pied vers là-bas plutôt. Uh -huh. Voilà. Colle bien tes jambes. Colle bien tes mollets. Colle bien tes cuisses. Serre bien tes ah. fesses. Et active-moi ces abdos. Lève les épaules encore. Voilà. Ok. D'accord. Relâche. Est-ce que là, tu étais un peu plus vers neuf Ok, ouais. T'as ouais, compris bah, Oui, oui, il faut que je me place. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais il faut que. En plus, euh, je ne sais pas comment Oui, es c'est pas grave, c'est pas grave, ouais, j'ai compris ouais, ouais. Mais si toi, déjà, tu arrives à savoir si tu es bien engagé ou pas, c'est une bonne chose. Okay, okay, Parce okay. que ça, ça passe par la conscience de ton corps, ouais. ça s'appelle la, la proprioception. Okay la proprioception, c'est ta conscience de ton corps dans l'espace. Okay okay. Quand tu marches, ton corps il a l'habitude de marcher, donc bon, tu vas faire ça naturellement. Mm -hmm. Sauf que quand tu fais des choses que tu n'as jamais fait, il n'a pas l'habitude. Mm -hmm. Donc, ne sait pas vraiment où il se situe. Ouais. Plus tu en as conscience, Mieux ce sera et mieux tu vas euh, gérer ton mouvement C'est pour ça qu'en pull-up, tu arrives à faire une pull-up une fois sur deux ouais. Parce que tu n'as aucune conscience de comment il est ton corps sous la barre, tu comprends ouais. Et là, moi, du coup, je suis juste en train de t'apprendre la position de, que ton corps elle doit avoir sur la barre okay. Donc là, ce que je t'apprends, là, on va faire exactement pareil ici Donc, on a parlé de fesses, ouais. d'abdos, ouais. d'épaules Mais les épaules ouais. au niveau de la barre, ce sera un peu bah différent bon. du coup parce okay. qu'il n'est pas comme ça, on est plutôt en okay. haut okay. Ouais, ouais, ouais. Et on a parlé de jambes serrées mmh. et de pointes de picolets. Ouais. Ok. Je ne gère absolument ça, enfin absolument pas ça quand je faisais les tractions. Je disais là, connais pas, mon corps allait comme ça, <rire> je ne connaissais pas là-bas je suis dans ta vie C'est bon, je vais ah. t'apprendre les bases au moins comme ça t'avances, tu ah, comprends ah, ce que je veux dire ouais. Parce que si on te apprend pas ça, tu peux pas deviner mmh, mmh. Ok, okay. okay. C'est bon pour ça On passe en haut La première chose, c'est qu'on va mettre un grip Ah, faut que je saute Non, tiens, passe-toi Oh, tu veux du basket Oui mais j'avais la flemme Et toi c'est bon, c'est une mission facile ça Bon, t'as un gris, ok ouais. Ta dame elle est là. Mm -hmm. Ce que je vais venir faire c'est englober la barre. Sauf que pour l'englober, je vais devoir placer mes phalanges vers le plafond, mm -hmm. ça c'est la première chose, mm -hmm. et je vais loquer avec mon pouce. Ok, okay, okay. On ne dira jamais assez, le pouce c'est important parce que c'est ce qui me permet moi d'activer mon avant bras ouais. et en plus de ça, c'est un aspect sécuritaire. D'accord Parce que euh, nous on fait beaucoup de butterfly pull up Et ça peut des fois arriver d'être fatigué ouais. Et tu sais ce que c'est, euh, des fois ton corps tu ne le maîtrises ouais, pas Tu ouais. vois bah il y a un truc, euh, une tension, un truc, paf bah, tu lâches, tu tombes par terre derrière et ça peut faire mal C'est ouais. un peu comme si demain tu devais conduire une voiture comme ça ou une moto comme ça, c'est un peu chelou. <rire> Naturellement tu vas mettre ton pouce, Je ouais, ouais, ne vois bien. pas pourquoi on n'aurait pas à le mettre sur univers comme ça Ok d'accord, okay. Donc tu vas devoir mettre ta main, je me décale un peu mais ta main, tac Ici, mm -hmm. avec les, les phalanges vers le plafond, mm -hmm. d'accord okay. Je serrai mon pouce naturellement. Okay. Et je me suspends comme ça, ok, okay, okay. Tu vas te suspendre aussi, largeur d'épaule. Donc ça donne ça. À largeur d'épaule. Ouais. Là ouais. vraiment. Ouais. Ah, ça à alors, largeur ouais. Largeur -toi Ouais. Ok, vraiment là. Là, voilà. Là, on est bien. On okay. est sur une largeur d'épaule légèrement plus large. Ouais. Tes ouais, ouais, ouais, ouais je ok. Genre, genre, les épaules genre. sont là. Ouais. Tu vas prendre légèrement plus loin. Ok. Ça marche Allez, monte là dessus. D'accord. Tu mets une main de chaque côté et tu te mets dans le vide. Ouais, on va le faire plusieurs fois Vas-y, mets-toi dans le but, tu te prends pas la tête, laisse ton corps tranquille Ok, remets ton pied ici, On commence. enlève tes mains et recommence Ok Ok, dernière fois, remets ton pied ici, enlève tes mains, ça c'est juste pour que ça rentre dans la tête et, Ouais, ok Et remets Ok, regarde devant toi, reste, reste en plein, ouais, regarde devant toi, est-ce que tu te sens bien Non, j'ai ah, mal au moins Ok la sincérité en une image. La sin... Ah, on demande toujours d'être sincère. Quel exemple serait oh, T'as mal le mal parce que ça te mal là là En fait, genre j'ai l'impression que je vais lâcher, tu vois c est c est... Quoi Je, je j'ai l'impression que j'ai pas de force dans mes avant Mais c'est possible. Non ouais. Si tu le fais charnier. Ouais. C'est comme devant moi tu me donnes un ballon de basket. Il <rire> y a des grandes que je vois ça comme ça, ça ne ressemble à rien du ouais. tout. Et je vais dire moi j'ai l'impression je suis pas capable de le ballon. Ouais, ouais. Bah, Combien de fois tu t'es entraîné dessus Zéro ouais, ouais, Tu vois ouais, ce que ouais, je veux dire Donc vrai. si tu le fais jamais et si t'échappes si toujours à ça, il mmh. y a peu de chances qu'un jour euh, mmh. ça te fasse un truc bien. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est les liens, non Ok, non. et du non. coup ça c'est... Euh... C'est pour tes petites mains fragiles en fait. <rire> Vas-y rentre là-dedans. C'était grave <rire> gratuit <rire> désolé, désolé. à tout <rire> désolé. Ok, oui c'est gratuit. <rire> Mais c'est les liens, donc tu peux estimer que moi aussi j'ai sont des mains fragiles. <rire> ouais, bon... Tu fais quand même des motion-up ou je sais pas quoi là. Chacun son chapeau. Tu peux mettre tes doigts dessus si tu veux, dedans. Ok, ok. Vraiment, juste tes points de doigts. Ouais. Euh, voilà, euh, voilà, ouais. juste ça. Ok, remets-toi en place avec le pouce. Ok. Ça va te faire un peu moins mal. Mais ça va pas non plus être euh, magique. Hein. Ouais, je suppose. On met le même écartement, voilà. Un poil large, ça va euh, Ouais ça va. Ça, ça va, fait un bon. peu moins mal ou pas On aime toujours pas mais ça va. Ok, vrai. ok. Donc tout à l'heure on a dit quoi On a dit qu'on ouais. fait au sol et qu'on a serré fort les fesses, ouais. ok Levé les épaules et activer les épaules, on ça, mm -hmm, ok mm -hmm. Cette fois-ci c'est au-dessus de la tête, donc ça va donner ici, je serre fort les fesses, j'active les épaules, enfin je vais relâcher les épaules, comme ça, ça va donner ça, ok Je okay. vais les activer et okay. je vais okay. engager mes abdos, ok Tout ton corps, vraiment relâché, même les épaules, serre fort les fesses, voilà super, active tes abdos, Ok sans, sans relâcher les fesses, t'as lâché les fesses un peu. Voilà. Ok, active encore les abdos. Voilà. Pointe deux pieds vers le sol. Colle tes cuisses bien fort. Regarde devant longtemps. Ça va Oui. <rire> Relâche lâche. Ah, tu les mains. C'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. Les mains Ouais, c'est toujours la même chose. Mais au calme. Tu sens que ça, ça, ça glisse ou pas Non, ça va. Je te montre okay. avec ça, ça va mieux. C'est tout ça que ça glisse Je te mets un peu de magnésium. Non, c'est bon. Avec ça, en fait, ça, ça améliore du coup ces calmes. Ah, si, Vas-y, ça marche. Mmh. Ok, on va la refaire. Ok. Les fesses, les abdos. Oublie pas les abdos, ça se contracte comme ça. Comme ça. Ouais, ah ouais euh, okay, ok Mais du coup au moment où tu contractes les abdos, relâche pas tes fesses Ouais, j'ai pas envie de... ouais, euh, ouais, ouais, ouais, D'accord, vas-y euh... Écarte un peu plus, tout à l'heure c'était pas ça Voilà okay. Mets ton pouce, mets ton pouce okay. Allez Serre fort les fesses, voilà Les abdos, on relâche pas les fesses, t'as vu <rire> Continue les abdos, encore, voilà Colle bien fort tes pointe de pied vers le sol, regarde devant toi, bouge plus Serre fort les fesses <rire> Ok c'est bon, Allez. ça va Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est commencer notre traction parce qu'on est venu comme ça ouais. Là je t'ai juste amélioré ta position de base, regarde je te ouais. ouais ouais Pousse pas. On a démarré là. Mm -hmm. d'accord Mon travail ça va être de monter mm -hmm. En position de traction Ça a l'air tellement facile Mais <rire> chacun son job <rire> Chacun son job <rire> Donc là mon travail et ton travail ça va être de tirer ici, ok Sauf que moi je vais faire tout le travail moi je vais te prendre au niveau de la cuisse. tu vas le sentir là, ok mm -hmm. Et je vais mettre une pression vers le haut mm -hmm. T'as rien à faire à part garder l'alignement et monter mm -hmm. vers, le haut, vers le haut en appuyant, sur pas Je veux pas que tu t'éloignes de la barre. Mm -hmm. Ta barre elle est là, elle va finir là, mais elle va pas faire Ok, okay. Elle va juste faire comme ça Ok d'accord ouais, Ça marche ouais, ouais, ouais. C'est moi qui fais tout le job Toi t'as juste à rester dans cette position là Ok. Et les légèrement ouais, tire, vraiment ouais, légèrement. Okay. Bouge plus ta position, commence à tirer lentement. Lentement, lentement. Très bien. Ok, marque une petite pause en haut. Voilà, resserre fort les fesses et lentement sur la descente. Voilà. Encore, encore, encore, encore, encore, encore. Et pose Super. Okay. Ça va okay. Ouais, ça va. C'est une belle traction, ça. Euh, ok. Ouais. Ouais là tu m'aidais aussi Bien sûr que j'étais bien prévenu que c'est moi qui allais tout faire Parce que là on ne travaille pas le fait que tu le puisses tirer, on travaille juste la position. Mm -hmm, on va le refaire une ou deux fois histoire que juste tu saches où est-ce que tu tires, parce que tu vas le faire là les yeux fermés déjà, ça va t'aider à savoir où est-ce que tu te situes. Okay. Parce que tant que tu sais pas où est-ce que tu te situes sous la barre, tu peux pas maîtriser un mouvement, c'est pas possible. Où est-ce que je me situe, je à part pas bah, Tant que tu sais pas exactement où est-ce qu'il est ton corps, où est-ce que tu sais comment es placé, est-ce que tu... Est-ce okay. que tu arrives à sentir comment es placée, okay. tu, vois, tu vois ce que je veux dire Tant que t'es pas capable de, de cocher tous ces critères-là et de dire ok, oui j'avais les jambes collées, oui c'est vrai que j'avais les ah oui peut-être que j'ai relâché les épaules mmh. ah oui je vous mmh. tu vois ça veut dire que ton mouvement il est pas encore compris. Allez serre fort les fesses, les abdos bien fort, ferme les yeux et tire, tire très bien très bien arrête-toi là où tu voilà ok serre fort les fesses et redescends. C'est bien, on s'en fait une deuxième parce qu'on est bien parti. Tends les bras et remets tes abdos, les fesses, voilà. Allez, ça monte, super. Voilà, et retire la descente. 3, 2, 1, Relax. ok. Yeah, super. Ouais. C'est dur. Ça va, C'est dur, ouais, wow, ouais, Parce qu'avant, quand je faisais ma traction, juste en gros, je me mettais sur la barre et je tirais. Voilà. Alors, je... En fait, j'ai plus jamais que ça t'arrive. Mm -hmm. Aussi, on récapitule, on récapitule ensemble. Ça donne, regarde. Contact avec la barre, regarde mes mains. Mm -hmm. OK, je suis pas comme ça. Ouais, OK, d'accord. Si je suis comme ça, c'est pas la même chose que ça. Ouais, d'accord. Ensuite, placement, mon placement, je vais mettre mon holo, OK mm -hmm. Je suis bien engagée au niveau des abdos, des fessiers mm -hmm. et je bouge pas. Mm -hmm. Je suis immobile. Ça marche Je vais respirer. OK mm -hmm. Je peux pas faire de la sur ça. Ensuite, lorsque je vais venir tirer, ça doit être fluide. Et je suis censée pouvoir marquer des pauses. Ok. Ok. Ça mi bout à bout, ça donne une belle traction. Et c'est toujours les mêmes. Mm -hmm. Aucune de mes tractions ne se ressemble pas. Mm -hmm. C'est tous les mêmes. Mon placement, c'est le même. Et je le connais tellement par cœur que j'ai juste à sauter. Mm -hmm. Les yeux fermés, j'aurai le même placement. Parce que si t'es là ou là, il se passe pas du tout la même chose dans ton dos. Okay. Et donc, comment est-ce que tu veux que l'entraînement d'hier en excentrique t'aide ouais. pour demain si c'est pas du tout le même placement le... Tu comprends Moi, Ouais, ouais c'est sûr que là, là c'est vrai que quand je faisais mon excentrique, en fait à chaque fois je variais, je faisais en fait 10 minutes Chaque minute je faisais euh, une, euh, une descente ouais. Et euh, chaque minute je changeais, je faisais une comme ça, une comme ouais. ça et une comme ça et Ça tu peux faire ça mais il faudrait que à chaque fois que ta petite si supination ou ta pronation soit exactement les même C'est comme si demain tu t'entraînais sur un terrain de basket avec un, un panier de basket qui a ouais. une certaine distance okay. Le lendemain il y a une autre, le lendemain il y a une autre et pendant le match je, on ne sait pas Ouais Qu'est-ce bah, que ça, ça va donner Qu'est-ce <rire> que ça, ça va donner est ça. ça va être de l'approximatif, un et coup sur deux, deux tu vas marquer. Okay. C'est la même chose pour tes tractions. Okay. C'est la bien. raison pour laquelle tu c'est un peu, peu bancal. Ouais, parce sais. que un pouce sur deux, tu... ton corps il a pas... Allez, c'est parti Voilà, super Ok, marque une petite pause en haut, je te laisse marquer une pause. Voilà, et redescends normal, redescends normal, retiens pas la descente. Ok, on recommence. Remets-toi en position, serre fort les fesses, abdos, tire. Marque une pause en haut, 3, 2, 1, et descend Ok, très bien, je ne veux pas trop te fatiguer les bras ah, <rire> Moi je reviens celui-là parce qu'après elle va porter plein contre moi si jamais elle a passé TEP et hey, je vais devoir appeler le bébé je dit oh, non c'est bon c'est moi C'est moi bon, c'est moi bon. j'ai encore du mal un peu sur le haut du corps mais on continue à bosser C'est très important le haut du corps n'oubliez pas de travailler ça <rire> C'est ça moi, regarde Regardes mon haut du corps vrai, moi j'admire ça trop beau hein. J'ai plus de quoi. paix J'ai plus de paix que tous tes potes Mais après ça c'est la gymnastique hein en fait le truc c'est qu'en fait de gymnastique qu'on compartiment pas ce qu'on bosse en fait ouais. On bosse plus dans un aspect euh, performance oui. que physique mm -hmm. Et donc du coup moi ça m'intéresse pas d'avoir des gros biceps Par contre je suis contente d'avoir des biceps Quand j'ai besoin d'en avoir besoin dans ouais. du tirage ou ouais. de ouais. la corde tu vois tout mm -hmm. Bah c'est parce que j'ai des biceps parce que je fais Pas parce que je fais ça ouais, euh... Tu vois Oui oui totalement Mais on respecte tout, je suis passée par la musculation d'un paquet Ok Mais l'autre okay, pied s'il te plaît Ouais okay, Vas-y, okay. mets-toi dans le vide. Et tout pareil. Ok. Tu veux que je la fasse toute seule, du coup Je pense que tu tu, veux, tu devrais y arriver. Yep. Ok. Serre tes fesses, les avalons et tire. D'accord. <rire> devant toi, Regarde okay, devant toi. Devant moi, tire toi. droit. Voilà, super. Ah, bon. Ok. C'était pas bien. un peu facile, là, dans <rire> Là, c'est bon Non. Mais oui, mais est... Arrête, ça aide vraiment. Mais oui, mais... C'est un booster de. C'est un placebo le truc. Oh. Tu mets ça, regarde, je vais te mettre ça, tu vas voir, tu vas y arriver sans problème. Oh. On va l'enlever, tu, tu vas pas y arriver. <rire> Alors que ça, ça sert à rien, tu vois. Mais. Allez, non, laisse. arrête, un peu de tension quand même. <rire> Allez. Est que... Je te laisse te mettre en, pos en position toute seule et regarde devant toi. Ok, devant toi. okay ouais. Ok, pas de plafond. Ouais. Allez, 3, 2, 1, tir, go. Encore, encore, encore, encore. Oh, ok. Relax, du placebo. Voilà. <rire> Allez, tu le descendre Ça, ça c'est eh hein. oh, hey, les amis, les amis. amis, je vous aime tous, je vous aime beaucoup. Si vous utilisez un élastique comme ça et que quand je l'enlève, ça ne monte plus, posez-vous des questions Posez-vous des questions Ça quoi Un kilo C'est le burger que j'ai mangé, le que mangé. Le oh, Ça m'enlève ça Devenir français Le basket français Mais euh, non. Non. Non. Non. non National 3, je vais les, les appelle. Ah hein. National 3 hein. Putain, t'enlèves mmh. les burgers, mais le signal indirect. en direct Voilà, c'est exactement ça. Mais oui bon, j'ai tellement de Bon, tu la sens comment, là Bah écoute, euh, on va voir On va voir, on va voir, a... a... va laisse-moi reposer un peu euh, mes... Vas-y, vas-y, mes... repose un peu. Fait... On, on fait un pari ou pas, du coup Un pari Ouais Attends, moi je gagne. Non, non, t'inquiète, non mais c'est pas bien J'ai dit ça, mais j'ai craqué J'ai totalement craqué Moi, abdos et tout, là, en ce moment, je suis un peu sèche Donc, euh, pas de burger. C'est bien. Hein. bien, je ferai.. tu vois ton physique Je l'aime trop, <rire> j'aime trop <rire> je... Moi, je ne pas en short Parce que, moi, j'aime je, je peux pas faire la meuf qui a des complexes Tu vois Oui Non mais j'en ai, ai, ai un peu quand même tu Non vois. C est, c est, c est, si je te donne quoi J'en ai, j ai un peu Quand je prends un peu de poids des fois j'ai un peu de cellulite là tu vois Mais vous bon, j'aime pas Et tu coup, sais quand j'en ai Je te refaisais y a pas de problème, tu vois, mais c'est mon corps, donc t'as vu, et on a un rapport avec son mais corps, est toujours différent. Je ne je mets, je mets pas de shorts quand je me sens pas bien. Typiquement, je ne peux pas mettre un short comme ça euh, parce que je ne me sens pas. C'est pas que je ne me sens pas allée, j'en ai plein. Mm -hmm. Mais je peux les mettre que quand je sais que j'ai pété les Tu vois ce que je veux dire Je vois, je vois. Chacun ses trucs, mais je te jure que t'es incroyable. Donc ça ah. va. Ça va, ça va. <rire> Allez, on y va. <rire> Let's go. Mm. Ah voilà, super, passe ton menton passe ton menton voilà, super, et tu peux descendre. <rire> Le tremblement, Tu vois Ouais, il faut vraiment que je me concentre sur les prochaines, euh, bah, les prochaines séances que je fais, à vraiment me concentrer sur ça, à être ouais. Parce que ouais. vraiment, tu me mettras la vidéo où je fais ma traction, je suis comme ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué, la première il me semble que la première que je passe, mon corps est gainé ouais. et, euh, et je monte. Et après la deuxième, mon corps il commence à, à partir en C de l'autre côté. Regarde. Ouais, un truc bizarre okay. comme ça. Ouais. Ça, ouais. ça c'est vraiment de la connerie. Ouais. Pour le coup, je vais juste essayer de me concentrer mmh. et me concentrer sur le tirage de bras. C'est plus difficile, mais si tu maîtrises... En fait, il y a une, fois une, une, une chose à, à la fois, ouais. dans le sens où tu as la compétition performance mmh. et tu as la qualité. Okay ouais. Plus tu vas améliorer ta qualité, plus tu vas pouvoir aller loin dans, les dans la performance oui. Plus ta qualité elle est bancale, plus le jour où tu dois performer, tu vas pas vraiment y arriver ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, en réalité, à chaque fois que tu fais des tractions, fais-les pour la qualité okay, ok Cherche pas à en faire plein, cherche Chers pas à te juste, ouais, juste, ouais. juste la qualité, tension dans les jambes, les jambes sont collées, mm -hmm. tes fesses, tes abdos, tout est solide, tu vois okay. Tu tires, c'est dur C'est dur, mm -hmm. mais c'est solide et le jour où tu passes dans une compétition où on va te demander 10 tractions, fais-le comme tu peux, tu vois ce que ouais, je veux dire ouais, Tu ouais. le fais avec autant de tension que tu, que tu peux, peut-être pas autant qu'à l'entraînement, mais tu mets ce que tu mets d'habitude Et dès que tu vas être fatigué, regarde, typiquement si j'en avais 30 à faire, ce que je suis pas capable de faire, au début je vais le faire bien mm -hmm. Et dès que je vais te fatiguer un peu, peut-être que ça va relâcher un peu, Alors, tu vois Ok. Ouais, ouais. Là, on voit ton corps qui part mais... dans l'arrière la ouais. Justement, ça va m'aider à reculer un peu, tu vois, euh... Euh, euh, et d'aller chercher encore plus loin ce que je suis capable d'aller chercher. Alors que si je commence tout de suite avec une technique qui est pas bonne, ouais, ben, qu'est-ce ouais, qui qu va me rester après Rien du tout. du tout. Donc je vais devoir lâcher. Okay. C'est tout l'intérêt pour toi de travailler ça à l'entraînement. Du coup, euh, j'ai une dernière question. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais comme euh, séance complète pour une personne euh, qui veut travailler du coup euh, le tirage et qui ne sait pas du tout se tirer vraiment qui, qui, qui n'arrive pas faire pas, de traction qui ne peut pas faire de traction et qui veut améliorer ça moi je vois bon j'arrive à en passer une c'est encore compliqué donc je continue, je continue à, à bosser ça ouais. mais tout pour quelqu'un ah, c'est dur tous les jours, en as une devant toi donc, derrière la caméra. Ouais. <rire> tous les jours des gens comme ça ce que je leur donne euh, c'est beaucoup de fonctionnaires. Déjà il faut faire de l'attraction. Pour réussir à faire de l'attraction, il okay. faut euh, faire de l'attraction. Si tu prends euh, deux lila, ok, t'as une lila A et une lila B. Lila mm -hmm. A, euh, elle fait juste du tirage. Euh... Tu sais, euh, verticale, ouais. elle va euh, utiliser des poids, elle va tirer des élastiques, mais elle ouais. va jamais faire de traction. Ouais. Pendant un mois. Et tu Lila 2 qui, elle, elle va faire du fonctionnel, elle va faire de la traction différemment. De temps en temps, ce sera de l'excentrique. Mmh. De temps en temps, ce sera du hold. De temps en temps, ce sera que du placement, avec du placement au sol. Okay. Tu vois, le truc d'abdominaux ouais. et tout, le fait d'avoir plein de tensions. Euh, ça peut être du hold aussi, tu vois. Genre, rester là. Okay. Scapula. Ok. Ok. Cette Lila-là, pendant un mois, elle va faire... De mouvements qui tournent autour de l'attraction, qui ressemble à l'attraction plus de l'attraction. Mmh, mmh. Et ben bah c'est elle qui aura l'attraction première. Mmh, ok, d'accord. Donc si je dois donner quelques, un conseil à une personne qui n'a pas d'attraction, c'est déjà de faire de l'attraction. Mmh. On a des, des, des outils fantastiques comme les élastiques, mmh. ok, qui fonctionnent très bien. Mettre un élastique à condition que la position elle soit quand même propre, tu vois. Mmh. Tu, peux même, tu peux même mettre un élastique et. Tu vois, n'importe quoi. Oui, oui, oui, tu mets un élastique pour que ce soit solide, tu vois. De toute façon, quand on voit les athlètes de n'importe quel sport réussir quelque chose à la perfection, souvent c'est fluide, c'est beau, c'est propre. Oui, oui. Mais comme dans le basket, les mecs qui ont ça, oui, oui, bien sûr. leur positionnement il est parfait. Oui. Tu vois, oui, oui, oui. Je, je connais pas la prépa physique spé basket, mais je sais que leur shoot il est travaillé. À la muscu, ça bosse, mmh. les positions hold, ils le statique, il travaille, mmh. le saut, tu vois, il y a toute une partie qui fait que c'est fluide et c'est propre, et en, en, en gymnastique, c'est okay. Donc, il faut travailler la position sous la barre, je pense que c'est la première des choses, c'est pour ça qu'on s'est mis au sol. Oui. Et français, après, il faut rééviter le mouvement sous toutes les formes que possible centrée concentrique, concentrique ouais. statique okay. dynamique petite répétition grande répétition okay, okay. élastique sans élastique il okay, faut que j'en fasse plus faut que t'en euh... fasses plus ouais. t'en bouffes t'en auras t'as ouais. mal, au, mal aux mains que tu vas mettre tes mains là bas on te rend mal ouais. tu vois totalement donc juste pratiquer ça marche ce fait ouais ben j'espère de toute façon on se sais, suit sur les réseaux il n'y a ouais. pas choix, D'ailleurs, vous pouvez retrouver donc, ces réseaux qui vont s'afficher en bas. Euh, Ajouter euh, encore, encore euh, des gens en hein, plus de ces 34, 30, 35, 30, non, 36, ça 27, 36 000, mais... On a 27 000 personnes sur TikTok combien Ouais, 147. Ah, ouais. ouais. TikTok, c'est un réseau social, je ne peux pas comprendre. Tu postes un truc. Mais je t'ai découvert du mois, ah, Le Ah, mais le t'as 15 000. Ouais, mais je t'ai découvert dessus. Justement, c'est très bien parce que hey, je l'ai découvert sur TikTok. Je dis mais, mais c'est qui cette femme qui parle trop bien oh, ouais. <rire> Vraiment, elle stream super bien ouais. euh, ce ah, qu'elle dit, c'est clair, c'est sensé, c'est réfléchi. Et à chaque fois t'expliques pourquoi on fait les choses. Ouais. Et c'est ça qui est super important. Tu dis pas ouais vous voulez faire ça, faites ça. Ah, <rire> voilà. ouais. Là, pourquoi ouais. je fais ci, c'est super intéressant. Bon. Bon, merci merci à toi. Alors, en tout cas, on se suit, on se lâche pas. Et bon courage pour tes tapes et tout. On est derrière toi. Ah. En tout cas, trop, euh, trop contente. Merci. Vraiment trop contente de ah. t'avoir reçu. Merci. Et on se retrouvera pour les messages du coup. <rire> ah ouais. oh, voilà, euh, franchement ce sera le prochain step, mais dans un petit moment. Mais on ouais, se... on revient pour ça. Voilà, on merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Euh, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Salut